Jean-Richard Freyman, vous êtes psychanalyste, psychiatre à Strasbourg. Vous faites paraître un nouvel ouvrage aux éditions Arcane RS pour lequel vous avez choisi pour titre « L'art de la clinique » et un sous-titre qui insiste « Les fondements de la clinique psychanalytique ». En 2000, vous fondiez la Fédération européenne de psychanalyse et l'école psychanalytique de Strasbourg dont vous êtes le président. Depuis, vous continuez votre enseignement, qui est aussi le partage de votre recherche, de votre recherche avec un noyau d'analystes compagnons, mais aussi avec de jeunes psychanalystes. Ces textes ont tous été écrits dans un avant. Alors pourquoi ces reprises, ce retour à un avant C'est-à-dire, je crois que le moment était venu, et très important, de relancer les choses du côté de la clinique psychanalytique euh, en ce sens que par rapport euh, à l'évolution contemporaine, par rapport aux pratiques et aux cliniques, hein, il est important de redonner maintenant euh, les grands fondements euh, de la clinique euh, psychanalytique et en particulier de reprendre un certain nombre, on pourrait dire, de, de tableaux cliniques, hein, un, certain, un certain nombre de cures et surtout de faire retour à, à un texte auquel... Euh, que j'avais assisté à l'énonciation, qui est le texte de Lacan, euh, sur euh, l'introduction à euh, la clinique euh, à Vincennes, au moment où il a ouvert la section clinique de Vincennes. Alors, c'est une sorte d'hommage en même temps euh, à Lacan et une manière euh, de reprendre euh, toutes les, on pourrait dire, tous les éléments de la clinique qui ont permis euh, si vous voulez, euh, grâce à des fréquentations euh, de mes anciens et des plus jeunes, un certain nombre aussi de nouveautés. Alors quel rapport avec votre fonction de chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg J'ai eu la chance euh, dans mon périple euh, à la fois d'avoir une pratique dans mon cabinet, euh, qui est le plus utile essentiel, qui est un peu la... Euh, la mine d'or, si je puis dire, est le plus important, mais aussi euh, de pouvoir euh, faire euh, être praticien hospitalier euh, à la clinique psychiatrique de Strasbourg, qui a un renom euh, important, en même temps d'avoir été euh, aussi euh, euh, expert auprès des tribunaux, c'est-à-dire d'avoir vu un certain nombre de volets euh, concernant euh, la clinique. Alors je dirais que la... La part hospitalière, qui n'est pas tellement hospitalière que ça d'ailleurs, euh, actuelle, est un des aspects. Et j'ai tenu à reprendre un peu des jalons euh, de mon périple analytique. Oui, dans ce livre, vous nous invitez à un périple justement à travers la clinique psychanalytique, rythmée en plusieurs parties, la technique analytique, les structures et les astructures, les méandres de la répétition la théorie analytique autour des séminaires de Lacan, la psychanalyse en extension, les formations de l'inconscient comme création, pourquoi d'abord les techniques et seulement après la théorie. Oui, euh, grâce à vous on pourrait dire, euh, nous avons aussi actualisé euh, tous ces articles, nous avons tous repris, nous avons même rajouté euh, un certain nombre euh, de commentaires. Alors si, euh, après hésitation, le premier chapitre concerne la question de la technique, c'est plus par référence à la techné, c'est-à-dire ce qui tourne autour de l'art, l'art de l'interprétation, les arts libéraux, comme dit Lacan. Mais j'insiste sur le fait que, au fond, cet ouvrage s'adresse beaucoup aux gens qui se lancent dans la clinique parce qu'actuellement on assiste, je dirais, à une nouvelle révolution euh, euh, freudolacanienne, à savoir que la psychanalyse, le champ analytique, peut servir de formation pour des gens qui eux-mêmes ne deviennent pas analystes. Et c'est absolument nécessaire, en particulier pour les psychiatres, pour les psychologues, pour les éducateurs, et j'en passe des meilleurs. Vous avez confié l'écriture de la préface à Marcel Ritter, vous avez également choisi des textes dans lesquels vous échangez avec quelques autres. Je les cite dans l'ordre de lecture, Michel Patrice, Lucien Israël, Moustapha Safouan. Pourquoi avoir choisi leurs textes ou ces textes avec eux Alors d'abord, je dois dire que Marcel Ritter, c'est grâce à lui, on pourrait dire, que je suis un peu rentré euh, dans le milieu analytique euh, c'est quelqu'un qui poursuit euh, son travail depuis des années qui a eu un rôle très important euh, du côté euh, des institutions analytiques euh, à un moment donné et qui poursuit encore son travail euh, je dirais que sa préface reprend remarquablement bien on pourrait dire les grands euh, jalons les grands fondements justement de euh, la clinique psychanalytique et euh, je rajouterais que euh, sont aussi présents effectivement Lucien Israël qui a été mon maître qui est, dont j'ai été le, le légataire et euh, donc qui m'a introduit à la question de la clinique euh, en général euh, quant à Mustafa Safon euh, pour euh, Strasbourg et pour l'Est ça a à voir avec la question, c'est notre maître à tous, qui est un référent considérable, on pourrait dire, dans le devenir et dans la formation des analystes. Quant à Michel Patrice, c'est quelqu'un où cet ouvrage commence par un texte sur les psychoses avec lui et qui continue à être un compagnon de travail et un compagnon d'enseignement qui est toujours présent. Merci.